Nous allons voir comment traduire des textes qui sont dans euh, les codes avec l'extension qui s'appelle Local Translate. Donc si vous êtes une entreprise et que vous avez développé un site internet, euh, il arrive parfois que le contenu ne soit pas forcément euh, dans le panneau d'administrateur de WordPress. Par conséquent, vous pouvez par exemple utiliser une extension qui s'appelle Local Translate pour être en mesure de traduire les textes. Donc je vais vous montrer euh, comment le faire sur l'un des projets que nous sommes présentement en train de. De, de développer. Donc, du moins, donc, euh, donc là, je partage mon écran et on va voir cela ensemble. Donc, là, présentement, nous avons développé ce site internet et il y a par exemple des textes qui sont là, qui sont en anglais. Donc, je vais vous expliquer brièvement comment on peut euh, traduire ces textes-là en utilisant l'extension Loco Translate. Donc, la première chose que je vais vous recommander de faire, c'est d'aller dans votre panneau d'administrateur de WordPress. Et de cliquer sur l'onglet extension. Et quand vous allez cliquer sur l'extension, l'onglet extension, vous allez cliquer ici sur ajouter et vous allez rechercher l'extension loco, loco de chancelée. Et quand vous allez, une fois que vous allez, vous avez trouvé l'extension loco de chancelet, il sera question d'installer cette extension. Et vous allez cliquer sur activer. Okay, donc une fois que vous avez activé l'extension, euh, la prochaine étape va consister à à générer euh, les fichiers qu'on appelle PO pour votre thème courant. Donc euh, avant de commencer, je vais vérifier un petit détail pour me rassurer que j'ai fait la configuration nécessaire. Okay. Donc en principe, euh, tous les développeurs se rassurent de bon la majorité des développeurs dans tous les cas, ils vont se rassurer d'avoir certains textes, d'avoir la possibilité de faire la traduction de certains textes lorsque ça se trouve dans le code. Donc, je vais vous montrer brièvement un peu à quoi ça ressemble. Donc, d'habitude, euh, si je, je vais ouvrir un exemple de code que nous avons fait pour que vous essayez de comprendre brièvement ce que j'entends par texte à l'intérieur du code. Donc, si vous voyez, par exemple, mon écran, euh, ici, il y a des textes que j'ai, par exemple, inclus dans le code que j'appelle, par exemple, adresse et j'utilise ce qu'on appelle le, le texte domaine. Donc, euh, euh, à ces niveaux. Donc, ce niveau, dans ce texte-ci est normalement inclus dans le code. Et ce texte-là n'est pas gérable à partir du panneau d'administrateur de WordPress. Par contre, il va falloir utiliser l'extension Loco Translate pour traduire ce texte-là en particulier. Donc euh, donc une fois que une fois que cela est dit, le après que après qu'on a installé euh, l'extension Loco Translate donc euh, ici, euh, il sera question maintenant d'aller euh, dans l'onglet local de translate. Il et de cliquer sur thème, donc euh, sur thème. Et ensuite, on va euh, cliquer sur le thème courant. Donc, présentement, le thème qu'on est en train de développer, ça, ça s'appelle PS, PSW Beauty Zone, donc là-dessus. Et on va créer une nouvelle langue. Donc, on va d'abord créer un modèle, pardon. Donc, c'est important de créer un modèle pour avoir comme un modèle de, de traduction avec tout les, le contenu que vous souhaitez euh, traduire. Donc, il va cliquer sur créer un modèle. Euh, ça va euh, éventuellement me donner en fait ça me des nouveaux modèles à traduire, à fichiers, à analyser et euh, à la chaîne dans la chaîne les chaînes seront extraites à partir du dossier euh, psw beautyzone language lang, euh, language language slash psw beautyzone point j'ai sur créer le modèle et une fois que j'ai créé mon modèle, mon modèle est disponible, il sera question de créer ma langue. Donc, avant d'aller créer la langue, il faudrait d'abord vérifier quelle est la langue euh, qui a été utilisée pour la création du thème. Donc, dans ce cas particulièrement, moi je vais euh, aller dans l'onglet réglage, général. Et je vais venir ici, je vais regarder la langue officielle du site internet. Donc, c'est le français du Canada. Donc une fois que je sais déjà que c'est le français du Canada qui a été utilisé pour le site internet, je vais repartir dans local translate, thème, et je vais cliquer sur mon thème, courant, et je vais cliquer sur nouvelle langue. Et dans les options ici, je vais sélectionner français du Canada, et là je vais sélectionner où je souhaiterais euh, que mon fichier de traduction soit enregistré. Donc moi, je vous conseillerais d'enregistrer de de, dans le thème courant ou euh, dans le système. Bon, ça dépend vraiment de, de l'objectif que vous avez, que vous visez. Généralement, si vous avez acheté un thème en ligne, ça peut arriver que le développeur qui vous a vendu le thème euh, fasse constamment des mises à jour. Par conséquent, Enregistrer dans le thème courant, ça peut être plus ou moins problématique dans le sens où si éventuellement il fait des mises à jour, vous allez devoir, euh, il risquera écraser euh, les traductions que vous avez faites. Et pour ce faire, il faudrait donc choisir de faire l'enregistrement dans le système. Bon, Dans mon cas particulièrement, le thème a été développé par nous, donc euh, il, y a il y a presque 0% de chances que nous écrasons euh, la traduction. Donc je vais sélectionner euh, « Auteur », je vais cliquer sur « Traduit ». Donc, Et une fois que c'est fait, donc, vous voyez déjà que tous les textes qui a traduits sont disponibles à ce niveau. La prochaine étape va consister tout simplement à cliquer sur un texte et faire la traduction au niveau de, du formulaire qui se trouve ici en bas. Donc dans ce cas, je vais entrer adresse et je vais cliquer sur enregistrer. Euh, ici pareil, donc adresse, là c'est adresse avec deux points, je vais cliquer sur enregistrer et euh, je vais cliquer ici donc tout droit réservé et je vais cliquer sur enregistrer donc ainsi de suite vous allez tout simplement suivre euh, cette étape là cliquer sur le texte faire la traduction et enregistrer bon, et en principe si je fais enregistrer vous allez voir déjà euh, l'impact que cela a sur le site internet donc par exemple si je vais ici vous allez voir tout doit réserver. Donc par exemple là, si je veux traduire compagnie, bon, je vais tout simplement chercher ce texte ici Je viens ici, je cherche compagnie. Donc je viens là, je vais tout simplement écrire compagnie. Et je vais cliquer sur enregistrer. Et euh, si je reviens ici, je, je, je rafraîchis ma page. Donc vous voyez que mon texte compagnie apparaît. Donc ça c'est un peu comment faire pour traduire un thème. Maintenant, s'il faut traduire une extension, donc ce serait le même processus. Généralement, les extensions ont déjà, euh, bon, plusieurs extensions proposent déjà comme euh, les de traduction. Il sera question de tout simplement aller toujours dans le même onglet, cliquer sur « Extension » et ensuite sélectionner l'extension que vous souhaitez traduire. Par exemple, si je veux traduire, bon, peut-être ça, « Advanced Custom Field », je vais tout simplement cliquer ici et je vais... Euh, Regardez si la langue correspondante, euh, la langue que j'aimerais traduire. Je vais regarder s'il y a le français du Canada. Français. Oui, le français du Canada est là. Bon, tout est traduit dans tous les cas. Donc, c'est tout seulement de chercher la langue qui correspond à mon extension que j'aimerais traduire et ensuite euh, faire le même processus. Cliquer sur la, cliquer sur le texte, c'est la traduction en bas. Donc, ça, c'est euh, un peu l'idée générale derrière la traduction des sites web. Euh, en utilisant le code translate. Bon, quand je parle de traduction des sites web, je parle de la traduction des textes qui se trouvent dans le code. Donc, quand je parle des textes qui se trouvent dans le code, je vous ai montré un exemple ici. Donc, par exemple, ici, j'ai mis un texte dans le code et que j'aimerais faire la traduction. Euh, donc, si vous avez des questions, c'est un plaisir de vous répondre. Donc, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Donc, Si vous êtes nouveau sur ma page ou bien sur mon euh, sur, sur, euh, sur ma chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur la cloche de notification pour que les prochaines fois quand je publie cette vidéo que vous puissiez recevoir la notification. Merci beaucoup d'être temps de m'écouter aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et à bientôt. Bye.